Et salut à tous bienvenue sur cette formation, aujourd'hui nous allons faire des confettis sur éléments 3D. Je vais créer une nouvelle composition. Ensuite je vais devoir créer un nouveau calque. Et ensuite je vais appliquer éléments 3D. Nous n'avons pas peur de temps. On va aller rapidement. Ensuite, sur ce setup. Sur Zen setup, je vais également créer un nouveau plan. Sur ce plan, je vais également réduire son échelle. Je vais devoir le dupliquer en ah, maintenant la touche alternative de mon clavier je glisse et déplace lui ça duplique ça duplique je vais réduire l'échelle je vais devoir dupliquer une fois de plus en ah, maintenant hâte je vais réduire l'échelle je vais encore dupliquer et maintenant toujours la touche alternative et glisser je vais augmenter l'échelle, réduire légèrement. Ok. Maintenant, je vais devoir appliquer les différents types de couleurs. Ensuite, je vais devoir changer ce type de couleurs. Aussi changer ce type de couleur. Je reviens dans After Effects. Je vais devoir aller dans groupe 1, aller dans Particle le Je mettre là 50. Ensuite, je mets là 50. Ensuite, tu Ensuite, je... Ship scale, je vais augmenter la, la taille du ship scale. Ensuite, je vais revenir ici -là sur particle look multiple object. Je vais activer. Je vais aller ici là sur skater multiple. Maintenant nous passons maintenant à l'animation, je vais devoir animer mon objet, je vais le faire monter comme je suis je vais encore monter le nombre, voilà, monter comme je suis. activer la position, appuyer sur le clavier, la touche U pour afficher la clé, avancer quelques secondes et le déplacer vers le bas, je vais déplacer cette clé et je vais bloquer ici, appuyer, supplie, pouvoir, c'est un peu rapide. Je vais devoir déplacer encore ça. Vous avez remarqué vous-même que les confettis sont en train de tomber. Mais il va falloir qu'on puisse donner des rotations pour donner encore plus de réalisme concernant sur les confettis. En thème réel, vous voyez, n'est-ce pas, si vous jetez un bouquet de fleurs, ce bouquet également va tourner, va faire des tours, va faire des tours sur son sens de rotation position, rotation et ainsi de suite et en plus de ça il va être accompagné par une force qui est comme le vent le vent également va lui donner une orientation avec la chute cette pensée que nous allons apporter sur cette animation afin que notre animation soit plus réaliste comme des vrais coffretis ok je vais revenir ici dans la rotation rotation ok je vais prendre je vais activer tous ces clés appuie sur U pour afficher je reviens vers la fin je m'éplie vous voyez c'est un peu rapide je augmente la durée Vous voyez, je vais les voir augmenter encore plus de rotation. Voilà. Je vais encore, je reviens dans, maintenant dans le display. Je vais donner un peu de paramètres sur le display. Oh, ok, il est là. Display sur Z, display sur Y. Ensuite, je vais. Je vais augmenter le nombre de particules. Ok. Merci, merci, merci beaucoup. Merci aussi pour les 1000 abonnés que j'ai reçus sur ma page YouTube. Et les amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite massivement à vous abonner. De cliquer tout simplement sur ce bouton. Et ensuite, cliquez sur la cloche de notification pour être averti sur les prochaines publications. Allez, on se dit à la prochaine formation. Ciao.